Bonjour, bienvenue à cette septième web conférence dédiée à la mobilité internationale organisée par Pôle emploi avec la contribution de sa direction régionale Grand Est. Bienvenue à vous, chers internautes. Je vous rappelle que vous êtes, vous êtes euh, connectés aujourd'hui sur la, la webconférence pour interagir avec nos invités et poser vos questions en direct via Twitter et Facebook. Bonjour, merci à nos invités pour leur présence à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Sarah. Merci d'être à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Catherine. Sarah, vous êtes connectée aujourd'hui sur les réseaux sociaux et vous serez le porte-parole de nos internautes auprès des invités. En effet, bonjour à tous les internautes. J'ai le plaisir d'être connectée avec vous cet après-midi sur les réseaux sociaux et je vous propose deux possibilités pour poser vos questions à nos experts. Première possibilité, via notre fil Twitter avec le hashtag emploi.store.com ou sur notre page Facebook. Toutes les questions ne seront pas posées en direct à nos invités, mais ne vous inquiétez pas, nous répondrons à toutes vos interrogations. En effet, cet après-midi sont mobilisés avec nous des représentants de l'ambassade du de Canada, des représentants du Bureau de l'immigration du Québec à Paris, ainsi que des conseillers Pôle emploi spécialistes des questions à l'international. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre et à alimenter notre discussion, nous attendons vos questions des remarques sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. A tout de suite. Merci Sarah. En 2016, près de 2 millions de Français sont partis travailler à l'étranger. Si comme eux, vous avez songé travailler hors de nos frontières, oh. pour booster votre carrière, enrichir votre expérience, apprendre une nouvelle langue ou suivre votre conjoint, cette web conférence est faite pour vous. Parce que ces sujets vous intéressent, nous vous proposons, durant cette heure, de vous donner des informations, des pistes, et des conseils. Bonjour Jean-Christophe Bonin. Bonjour Catherine. Jean-Christophe, vous travaillez au sein de la direction des affaires et relations internationales de Pôle emploi. Alors Jean-Christophe, nos internautes aimeraient savoir aujourd'hui quelles sont les tendances actuelles sur les destinations. Alors D'abord, tout à l'heure, vous disiez que près de 2 millions de Français étaient installés à l'étranger. Ils sont majoritairement installés en Europe. Pour autant, on a également beaucoup de nos compatriotes qui sont évidemment installés au Canada. Les, les grandes tendances, et lorsqu'on interroge les demandeurs d'emploi pour savoir où ils veulent aller, il y a deux destinations qui arrivent en premier. La première, c'est le Canada, parce qu'on imagine qu'on est dans un pays où on parle français partout, ce n'est pas tout à fait le cas, et on y reviendra tout à l'heure. Et puis la deuxième grande tendance, et qui fait rêver le, le, le, nos compatriotes, c'est le Royaume-Uni. Et clairement, aujourd'hui, quand on demande aux demandeurs d'emploi, où est-ce que vous imagineriez imaginez aller, on est sur le Canada et le Royaume-Uni. D'accord. Mais ça, ce sont les tendances. Ça, ce sont les tendances. Vous, en qualité d'expert, quelles sont les destinations que vous recommandez on, on, on regarde de près et euh, Pôle emploi s'intéresse à la mobilité internationale parce que l'objectif, c'est bien de, de trouver des emplois et d'avoir des placements. Et les emplois aujourd'hui, quand on regarde où sont les, les niches d'emploi, c'est évidemment en Allemagne et dans les pays du nord de l'Europe. En regardant hier sur le portail des services publics de l'emploi en Europe, on se rend compte qu'il y a 450 000 postes d'emploi vacants en Allemagne. Et c'est ça qui doit intéresser les chercheurs d'emploi. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les pays et les secteurs d'activité surtout qui recrutent On a quasiment tous les secteurs d'activité qui recrutent. Maintenant, quand on parle de, de, de recrutement, on regarde quelles sont les compétences françaises qui sont recherchées. Les compétences françaises qui sont recherchées, elles sont dans le conseil, dans l'enseignement et dans les métiers de la restauration. D'accord. On, on va rechercher des compétences françaises en Allemagne, au nord de l'Europe, Norvège, en Suède, au Danemark et au Canada, mais également en Asie et en Océanie. Entendu. D'après vous, Jean-Christophe, quelles sont les étapes clés qui sont indispensables pour, euh, pour un candidat à la mobilité aujourd'hui Il y a une chose importante, c'est qu'on ne part pas chercher un emploi à l'étranger pour fuir. On part pour avoir un projet professionnel, oui. on part pour trouver un emploi et donc euh, on regarde quelles sont les opportunités d'emploi qu'on peut avoir en fonction des compétences. qu'on a. La première chose qu'il faut faire, c'est se préparer. On ne va pas choisir une destination spécifique. Parce qu'on y est allé en vacances, on va choisir une destination spécifique en fonction du marché de l'emploi local et en fonction des compétences qu'on peut y apporter. La première chose qu'il faut faire, donc, c'est regarder comment on recrute, qu'est-ce qui recrute, quels sont les métiers recherchés dans le pays de destination. D'accord. J'aimerais également savoir quels sont les types de contrats. Le... Est-ce que c'est comme, est -ce est comme en France Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut être vigilant, dont il faut avoir connaissance une chose importante, c'est que c'est pas quand on va au Royaume-Uni, c'est pas un pays où on parle, une France où on parle simplement anglais. C'est un autre pays. Quand on va au Canada, d'abord on ne parle pas que le français au Canada, et c'est un autre pays, c'est l'Amérique du Nord. On a la chance d'avoir au niveau de l'Union Européenne un espace de libre circulation, et pour autant les contrats de travail ne sont pas les mêmes. Une chose vraiment importante à faire, c'est se renseigner effectivement sur le droit du travail, sur les contrats de travail, et regarder quels sont les salaires qui sont proposés dans les pays d'accueil, et pas simplement regarder combien on va être payé, mais est-ce que ça correspond au coût de la vie dans le nouveau pays d'accueil On peut avoir des salaires qui sont sensiblement inférieurs à celui qu'on aurait eu en France, et pour autant qui vont être supérieurs parce que le coût de la vie est bien moins élevé. Il y a aujourd'hui beaucoup de sites qui proposent d'ailleurs des, des comparatifs en rentrant le salaire qu'on a et en rentrant le coût de la vie, le coût moyen d'un loyer, le coût moyen des charges d'électricité, des charges de transport. D'accord. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je, me je me tourne à présent vers Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, vous serez donc notre témoin privilégié. Vous allez partager avec nous votre expérience. Parce que vous, vous avez tenté l'expérience, vous êtes parti à l'étranger. Tout à fait. J'ai vécu pendant six ans et demi en Roumanie et après pendant deux ans aux États-Unis en Louisiane. D'accord. Voilà. Et donc pourquoi la Roumanie Alors la Roumanie, parce que c'était une opportunité. J'ai eu l'opportunité de partir là-bas. J'avais à peu près 25 ans. Je cherchais à partir à l'étranger, avoir une première expérience à l'étranger, pour des motivations qui sont le dépaysement, mais aussi au niveau professionnel pour me former parce que j'estimais que c'était plus intéressant de passer par un pays étranger. Mm -hmm. J'avais plus à apprendre et que ça allait être plus formateur. Ouais. Et après, la Louisiane, ça a été une opportunité où j'ai suivi mon épouse. D'accord. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé au départ Parce que c'est quand même une décision réfléchie. On ne part pas, euh, voilà, c'était construit. Oui, alors j'avais déjà vécu à l'étranger dans le cadre d'un Erasmus, j'avais envie de repartir. Je sais qu'il existait, hein, le système des VIE, quand j'avais euh, moins de 28 ans, qui est ce qu'on appelait avant la coopération, oui. donc j'ai voulu bénéficier de ce système. Mm -hmm. Puis je me suis dit que c'était, voilà, je commençais ma vie, je commençais ma vie professionnelle, j'avais encore rien qui me retenait, donc c'était l'époque où le faire. D'accord. Thomas, est-ce que vous, alors la Roumanie, voilà. Donc j'aimerais savoir si vous pouvez nous parler, nous raconter votre arrivée en Roumanie, parce que c'est quand même peu commun, et également votre prise de poste, le contact avec le monde professionnel, comment ça s'est passé Alors c'était, je vous dis, ma première réelle expérience professionnelle. Donc c'était très intéressant parce que plus, finalement, tout à fait, en plus il y a une partie où euh, je ne connaissais pas le monde du travail ou réellement le monde du travail. Donc ça a été, euh, je me suis formé en Roumanie et j'apprends en Roumanie. Voilà, donc mm -hmm. c'était très intéressant. Après, c'est vrai que si demain on me demandait de comparer à la France, oui je peux comparer aujourd'hui. Mais euh, c'est là où je me suis formé, c'est là où j'ai fait euh, ma vie de jeune homme, je dirais, en, quelques, en quelques mots. Hein. <rire> D'accord, entendu. Euh, vous avez euh, rencontré des difficultés spécifiques en arrivant alors, oui, parce que c'est. On parlait du Canada, on parlait des États-Unis, enfin, pas des États-Unis, parlons de l'Angleterre. Euh, quand on parle. Je pense que, par exemple, une adaptation en Angleterre est beaucoup plus facile qu'une adaptation au Canada, puisqu'on reste en Europe, c'est les mêmes structures. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui vont varier. Donc, voilà, par exemple, vous êtes à Bucarest, c'est une ville qui a été détruite, vous êtes dans une, ancienne, une cité balkanique, c'est aussi une ancienne. Euh, voilà, il y a la zone communiste et les Ceausescu, c'est toute une autre culture. On ne s'imagine pas. Aux États-Unis, on pense connaître les États-Unis, mais c'est complètement différent de ce qu'on voit à la télé, oui. des séries, on pense le connaître, mais c'est vraiment... J'imaginais pas que ce soit une société aussi différente et je pense que l'adaptation en Roumanie est beaucoup plus facile que l'adaptation aux États-Unis. D'où l'importance de la réflexion, vraiment. D'où l'importance de la réflexion, de travailler son projet et de connaître le pays. D'accord. Travailler le projet, se renseigner sur le pays et bien respecter les étapes, les étapes clés. D'accord. Merci beaucoup Thomas. Sarah, vous avez des questions à poser à, à Thomas et Jean-Christophe Les internautes ont-ils des, des questions oui, en effet. Alors, nos internautes qui sont nombreux sur les hashtags en sur conf ont euh, des questions, notamment Florian sur Twitter se demande si un projet de mobilité peut avoir lieu à n'importe quel âge. Bien sûr, bien sûr, un projet mobilité peut avoir lieu à n'importe quel âge. On pense que la mobilité, c'est d'abord pour les jeunes diplômés, non. La mobilité, c'est vrai pour tous et c'est vrai pour tout le monde. Au début de sa carrière, mais aussi au milieu de carrière, lorsqu'on a période de, de, sans emploi, on peut retrouver un emploi dans un autre pays, faire profiter des compétences qu'on a pu acquérir dans un autre pays, et en revenir plus fort. C'est aussi du coup un nouveau projet de vie C'est pas... des choses auxquelles il faut effectivement penser avant de partir. On ne part pas, mais Thomas le disait, on ne part pas comme ça à l'aventure. Ça se prépare, euh, quel que soit l'âge auquel on fait cette mobilité, ça se, prépare. ça se prépare sans doute un peu plus, et il y a peut-être un peu plus de complications lorsqu'on a 40, 45, 50 ans. Pour autant, la mobilité elle est ouverte à tous. D'accord. Et c'est une façon de rebondir, quelque part. C'est une façon, absolument, c'est une façon de rebondir. D'accord. Sarah, d'autres questions Oui, tout à fait. Alors, sur Twitter, Bonjour Rémi se demande s'il existe d'autres programmes qui pourraient remplacer Erasmus en termes de mobilité. Alors, il y a déjà le programme Erasmus, qui est un programme très intéressant. Alors, ça s'appelle Erasmus+, maintenant, puisqu'il y a eu fusion de un certain nombre de programmes. Et le programme Erasmus+, est un programme intéressant qui permet de, de, de bénéficier d'une expérience de quelques mois dans un autre pays de l'Union européenne et qui est appelée à s'étendre à d'autres pays hors Union européenne. On a à Pôle emploi la possibilité, quand on est demandeur d'emploi, de bénéficier d'une expérience Erasmus+, pour des stages de trois ou de six mois dans un autre pays de l'Union européenne. Pôle emploi offre, sur les deux années qui viennent, là, un peu plus de 1000 euh, possibilités pour partir, se former, apprendre une nouvelle langue, mais également apprendre d'autres gestes professionnels dans un autre pays de l'Union. D'accord. Sarah Dernière question. Quelle aide concrète me permettrait de préparer mon retour professionnel en France après l'expérience à l'étranger C'est Alain sur Facebook qui se pose cette question. On vient de mettre en ligne avant-hier, je crois, sur Emploi Store, ou hier, sur Emploi Store, un, un outil qui s'appelle le B.A.B.A. -B du retour, qui permet de checker les différentes informations dont on peut avoir besoin et de, de, de, de voir également la façon dont on peut valoriser son expérience à l'étranger lorsqu'on va se présenter auprès d'un employeur français. D'accord. Donc les outils sont en ligne Les outils sont en ligne. Je me tourne à présent vers Louise von Winkel. Bonjour Louise. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous représentez aujourd'hui le Canada puisque vous travaillez à l'ambassade du Canada. Tout à fait. Donc canadienne, j'ai fait un peu le parcours inverse puisque ça fait plusieurs années que je suis en France. Mais euh, ça me donne aussi euh, peut-être une compréhension de, de ce qu'on peut vivre en changeant justement de, de culture. Tout à fait. Demain, j'ai envie de partir. Je suis candidat à la mobilité « Je veux partir ». Je commence par euh, Je pense que les internautes qui nous suivent aujourd'hui ont déjà compris que ça commence par euh, de l'information, euh, autant de sources que possible, en faisant toujours attention, euh, tout ce qui est démarche administrative, mmh. il faut se fier au site officiel, mais il y a énormément de partage maintenant sur les réseaux sociaux, sur différents sites, euh, des expériences. Donc je pense qu'il y a le côté concret, démarche, euh, recherche d'emploi, il y a aussi le côté vécu oui. et les deux doivent aller ensemble dans le projet. Euh, ça passe aussi par des, euh, des activités qu'on organise, on a aussi une série de webconférences et juste après celle-ci, euh, une nouvelle série avec les différentes provinces et territoires, en l'occurrence le Nouveau-Brunswick, la seule province du Canada qui est bilingue, avec à peu près un tiers des habitants qui sont francophones, et puis on continue avec les autres provinces et territoires au cours des prochaines semaines. D'accord. J'aimerais savoir au Canada, qu'est-ce qu'on attend des candidats français Français ou autre, hein. il faut savoir qu'au Canada, une personne sur cinq est née à l'étranger, donc pays multiculturel, mais aussi pays bilingue. Mm -hmm. Donc là où ça devient intéressant pour les Français, pour les francophones, euh, c'est d'avoir cet atout. Mm -hmm. euh, on sait que les salaires des francophones ou des personnes bilingues en dehors du Québec sont plus élevés que la moyenne. Ça veut dire que dans beaucoup, beaucoup de contextes, euh, l'apprentissage, le, le, les compétences en français seront un atout. Il est vrai que c'est l'Amérique du Nord, euh, il est vrai que la langue majoritaire c'est l'anglais mais euh, moi-même je n'ai jamais vécu au Québec, je suis de l'Ontario, j'ai travaillé aussi au Manitoba donc euh, et même nos homologues du bureau d'immigration du Québec vont dire que sans un, un certain niveau d'anglais, même au Québec, mm. les possibilités d'emploi peuvent être limitées donc je reviens peut-être à où commencer ou continuer, c'est euh, pratiquer l'anglais, euh, saisir toutes les occasions pour, pour le faire. D'accord. J'aimerais savoir, euh, alors j'ai cette idée de départ, pour l'instant je suis en France. Mm -hmm. Comment je m'y prends pour chercher depuis la France et anticiper mon arrivée Comment je fais pour trouver un emploi euh, avant Alors avant? Un, un outil qu'on a pu partager justement par le biais d'Emploi Store, c'est Guichet Emploi. C'est le portail du gouvernement du Canada sur l'emploi. Euh, donc au Canada il y a énormément d'ouverture, notre taux de chômage est autour de 7%, dans certains secteurs ou dans certaines régions 5%. Beaucoup de départs à la retraite, beaucoup de création d'emplois, des nouveaux projets, ça bouge. Ça bouge tellement que les employeurs n'ont même pas le temps d'afficher des postes. Et c'est un des défis au Canada. Euh, on considère que 80% des postes sont comblés sans jamais être affichés. Donc, sur Guichet Emploi, il y a à tout moment à peu près 100 000 postes affichés. Mais ce qui est un outil vraiment indispensable, c'est l'outil d'explorer les carrières. Euh, je suis intéressée par telle profession, telle ville au pluriel, je vais voir quelles sont les offres, quelles sont les perspectives, quels sont les salaires pratiqués. Donc, beaucoup d'informations très pratiques. D'accord. Donc, euh, la, la première démarche, j'ai envie de dire, c'est de consulter les sites officiels, si j'ai bien compris. De ne pas omettre le partage d'expérience, de consulter mm -hmm. ce qu'ont fait les gens, comment ils ont vécu leur, leur départ, leur Absolument. arrivée aussi. Et, et donc, oui, c'est ouvert. C'est ouvert, les Français, on, peut... on est attendu, il y a des postes pour les Français. C'est très ouvert, au point où plusieurs employeurs vont venir prochainement recruter en France. Donc, on est partenaire de Pôle emploi sur Destination, Destination Canada. Ouais. Et euh, c'est suivi de près par les Journées Québec, donc euh, spécifiquement à cette province-là. Donc, vous avez les renseignements sur le site de l'ambassade et du Bureau d'immigration du Québec. Vous pouvez nous rappeler les dates pour le, le forum Destination Mobilité Canada Oui, Destination Canada, donc 15, 16 et 17 novembre. À Paris, mais évidemment ouvert à des gens partout en France. Euh, tous les chemins euh, de fer mènent à Paris. Donc, euh, on attend à nouveau cette année 80 à 100 pour personnes qui vont se déplacer du Canada. Il y a déjà une cinquantaine d'offres d'emploi dans des domaines très très variés, de mm -hmm. la cybersécurité au coiffeur ou boulanger. Euh, euh, vraiment euh, toutes sortes de domaines euh, dans la mode aussi. D'accord. Merci Louise. Alors, partir travailler à l'étranger n'est pas chose toujours aisée, toujours facile, ça se réfléchit, on en a parlé. C'est pourquoi Pôle emploi a développé une offre de service spécifique à destination des demandeurs d'emploi, candidats à la mobilité. J'ai rencontré pour vous Annie Gauvin, directrice des Affaires et Relations Internationales à Pôle emploi, qui ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Donc, je vous propose de regarder Annie nous présenter cette offre de service. Bonjour Annie, Bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation. Annie, Pôle emploi a développé une offre de services pour la mobilité internationale. Pouvez-vous nous en dire plus et nous expliquer pourquoi ce développement d'offres de services Alors Pôle emploi qui intervient sur le marché du travail doit prendre en compte les évolutions et les données qui sont celles du marché du travail. Mmh. Le marché du travail aujourd'hui c'est évidemment une donnée qui est régionale, qui est nationale mais qui est aussi largement européenne et internationale. Il y a une libre circulation des travailleurs en Europe et il y a par ailleurs évidemment des attraits pour un certain nombre de destinations hors de l'Europe d'un certain nombre de publics qui sont ceux que nous suivons. Les demandeurs d'emploi développent de plus en plus des projets internationaux, des projets de mobilité pour aller travailler dans des périodes courtes ou plus longues dans un pays européen ou dans un pays étranger et nous souhaitons les accompagner et répondre à cette demande. Et par ailleurs, nous savons aussi qu'à travers le monde, il y a un certain nombre d'entreprises en beaucoup de destinations qui souhaitent mobiliser des compétences françaises et qui recrutent de façon tout à fait positive des travailleurs français qui souhaitent alors une expérience professionnelle dans leur pays. D'accord. Concrètement, comment cela se passe si j'ai le projet de partir travailler à l'étranger Alors, je vais faire part de ce projet. À l'occasion de l'inscription qui maintenant se réalise sur Internet, euh, je vais avoir à remplir un questionnaire et on va identifier parmi les questions qu'on pose euh, l'intérêt pour un projet professionnel international. On va lui demander aussi d'identifier euh, deux des destinations qui sont des destinations préférées. Euh, peu de temps après, une fois qu'il aura euh, reçu une invitation à rencontrer un conseiller dans son agence de proximité, il va avoir un, un entretien et à cette occasion, le conseiller va explorer avec lui l'énoncé de cette intention ou cet intérêt pour un projet professionnel international. Ils vont travailler sur ce que sont les compétences, les emplois qui peuvent être trouvés, il va se référer à la base d'offres internationale que nous possédons à Pôle emploi et euh, il va y avoir, euh, si ce projet est confirmé, euh, une incitation à consulter évidemment nos sites internet pôle qui informe sur les destinations, sur le marché du travail emploi store euh, qui va permettre aussi d'explorer des informations complémentaires et le demandeur d'emploi va être orienté vers euh, une équipe euh, mobilité internationale Il va être dans cette démarche accompagné à distance par la voie de visio, euh, l'équivalent de skype pour avoir un contact avec un conseiller à l'emploi qui va tout au long de ce parcours lui permettre d'approfondir sa recherche, de lever les obstacles, d'identifier les atouts linguistiques, bah, l'orienter vers l'utilisation de nos outils numériques. Pour une expérience professionnelle à l'étranger, le retour en France est en général tout à fait valorisé, favorisé par un accès à l'emploi facilité, par une meilleure opportunité pour reconnaître des compétences qui ont été réalisées, qui sont l'adaptabilité, des compétences linguistiques, et des compétences que les employeurs français apprécient aussi énormément et qu'ils valorisent dans leur recrutement. Merci Annie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Comme vous l'a dit Annie Gauvin dans cette vidéo, dans cette présentation, euh, il est important de faire part de son projet de mobilité lors de votre inscription, mais aussi à tout moment, à chaque contact avec votre conseiller Pôle emploi, vous pouvez faire part du projet, expliquer quelle est votre destination et votre souhait. Entre temps, nous avons eu des questions qui sont arrivées pour Louise. Sarah, s'il te plaît. Oui, alors Louise a déjà bien répondu à de nombreux interlocuteurs sur l'information du marché du travail. On a une question de Nemo sur Twitter qui se demande si la loi travaillant en France a-t-il le droit de travailler au Canada Ce n'est pas du tout automatique, hein, même si on est cousins, euh, ça ne donne pas automatiquement le droit de travailler. Plusieurs façons d'obtenir soit un permis de travail temporaire, soit la résidence permanente, y compris des permis temporaires mais ouverts. Je pense au programme Vacances-Travail qui concerne les Français de 18 à 35 ans. Ça peut être par le biais d'un stage, d'un emploi temporaire, mais il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une offre d'emploi. Euh, on accepte chaque année euh, quelques dizaines de milliers de personnes sur la base de leurs compétences en anglais, en français, leur niveau d'éducation, leur expérience préalable, qui peuvent arriver et s'installer aussi longtemps qu'ils veulent au Canada. D'accord. Sarah Pas d'autres questions pour le moment. Merci. Alors tout à l'heure, Louise, vous avez évoqué la plateforme de services dédiés à l'emploi qui est propulsée par Pôle emploi, c'est-à-dire l'Emploi Store. Effectivement, vous avez abordé les langues étrangères. Donc je tiens à souligner et rappeler aux internautes qui nous regardent aujourd'hui que l'Emploi Store est vraiment dédié à la recherche d'emploi et à la préparation du projet. Vous pouvez trouver un espace dédié à la mobilité internationale qui est désormais disponible, sur lequel il y a notamment un « Serious Game ». Demain, je pars travailler à l'étranger, qui vous met dans la peau d'un candidat à la mobilité. Vous pouvez ainsi euh, apprendre également des langues étrangères, l'anglais, l'allemand, l'italien. Ce sont des cours gratuits qui sont à disposition. Vous pouvez également consulter donc, des services effectivement de Pôle emploi et des services de partenaires comme l'ambassade du Canada. Des, des nombreuses informations en fait sont à disposition. Vous pouvez également avoir des offres d'emploi, des opportunités de stage. Donc vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, on est en partenariat avec euh, avec un petit peu tous les tous les, les pays que je viens de citer. Et j'ai le plaisir, notamment maintenant, de recevoir Alexandra De Sa. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes là pour représenter donc la la la Arbeit. et vous venez de Bonn. <rire> voilà, C'est bien ça C'est exact. exact. Vous travaillez, Alexandra, au sein d'un Welcome Center.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 Alors Alexandra, vous venez d'Allemagne, mm -hmm. est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'Allemagne est aujourd'hui attrayante pour les candidats français Alors je pense qu'il y a beaucoup d'atouts en fait pour les candidats français. L'Allemagne est un pays où le chômage est très bas, donc mm -hmm. je pense que pour, sur ce plan, le chômage des jeunes, le chômage en général est très très bas, mm -hmm. donc en Europe, un des plus bas d'Europe, donc c'est très attrayant en fait pour les candidats, il y a beaucoup de secteurs qui recrutent. Euh,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 Merci Jean-Christophe, merci Alexandra. Thomas, je reviens vers vous. Alors Thomas, on a parlé de votre départ, de l'opportunité, de la motivation, de la préparation. J'aimerais maintenant qu'on parle de votre retour, parce que vous êtes rentré. Oui, tout à fait, <rire> j'ai depuis... enfin, eu deux départs, donc deux retours. Oui. Voilà. Et le retour dans deux cadres, l'un où j'ai su ma compagne, l'autre où c'est moi qui suis rentré de moi-même. D'accord. Le premier a été assez difficile parce que, putain, j'avais pas une rentrée. J'avais pas la motivation et j'avais pas construit de projet pour mon retour. Et le deuxième, comme j'avais suivi, j'étais content de rentrer et de pouvoir être, je dirais, d'une certaine manière, un peu plus indépendant. C'est-à-dire de ne plus vivre par le prisme d'une personne ou de pouvoir effectivement être plus libre pour travailler, de pouvoir réellement vendre mes compétences puisqu'à l'étranger, malgré tout, et je pense que vous ne direz pas le contraire, on reste étranger. C'est-à-dire que par exemple la manière de chercher, je pense, au Canada et en Allemagne est différente. Ah. Il y a un débat qui commence. Il y a un débat qui ok. Non mon reste étranger, ce n'est pas sa culture, mm -hmm. c'est ce que j'entends. On la découvre au fur et à mesure. Bon, enfin bref. <rire> le, non, le retour a été diffi difficile, après c'est recréer à la fois au niveau personnel des projets, mm -hmm. voilà, c'est redécouvrir la France par exemple, redécouvrir tous les clochers de France, et c'est aussi euh, recréer, recréer son discours, recréer son projet ouais. de bio professionnel pour se revendre. Alors justement, comment avez-vous pu valoriser cette expérience, ces expériences à l'étranger Comment ça s'est passé Et quand vous vous êtes retrouvé devant le CV en disant « bon, voilà, il faut le marquer, mais ensuite il faut le vendre en entretien ». Comment ça s'est passé Alors, euh, c'est pas si difficile que ça. C'est pas si difficile que ça parce qu'en fait, ouais. les personnes voient votre parcours, ils sont attirés par votre parcours oui. parce que vous avez fait par quelque chose qui est plutôt atypique, donc ils sont intéressés par votre CV. Oui. Voilà. Donc les gens vous contactent plus tôt. Après, il faut effectivement arriver à le revendre. Même la période où je n'ai pas travaillé pour euh, suivre ma conjointe, ça, euh, les gens me posaient pas de questions. Le truc mon expérience était assez extraordinaire parce que justement, je n'avais pas rien fait. J'avais fait quelque chose, donc j'avais fait euh, différents petits boulots. Mm -hmm. et c'était, euh, ça restait un peu étudiant comme boulot. Ouais. Mais j'avais fait quelque chose, donc ils trouvaient que j'avais euh, fait quelque chose, créé quelque chose, vécu quelque chose. Et après, il y a toute cette expérience. Où, où moi, je me suis formé, vous avez globalisé, vous avez développé un autre esprit, vous avez développé une autre culture. Oui, voilà. Donc c'est quelque chose que vous apprenez à revendre. Oui, parce que tout à l'heure, oui. vous nous avez dit c'était mon premier job. C'était mon premier Quand job. je suis arrivée en Roumanie. Donc du coup, une fois rentré, c'était pas simple de pouvoir quand même en parler. C'est vraiment, je pense, le fait que ce soit c'est le départ qui a dû intriguer et ensuite vous avez effectivement placé les jalons, non? Oui, mais ça, après c'est comme quand vous recherchez un travail, vous apprenez à, re, à recréer votre projet. Oui. Voilà, expliquer qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, à trouver les mots justes. D'accord. Donc c'est tout, euh, tout pas réinventé, mais tout, euh, tout recréer. Mais C'est important de, de le préciser pour, pour les internautes qui nous regardent parce qu'on peut avoir l'envie, mais après il y a une construction, il faut aussi anticiper le, le retour, y penser. Ah, tout à fait, mais le départ est génial, le début est difficile. C'est génial, le retour est difficile, mais c'est génial aussi. Voilà. Bien. vous reconstruisez, <rire> vous euh, prenez du recul sur votre expérience, <rire> vous reconstruisez quelque chose peut-être pour repartir demain, vous ne mmh. savez pas. Mmh. Mais voilà, c'est une expérience, vous êtes enrichi de ça, vous êtes enrichi d'une autre culture, mmh. vous êtes enrichi de quelque chose, vous retrouvez votre pays, mmh. ça peut être dur par moment, mais après, voilà, on ne sait pas ce que ça va être de, de, ce que sera demain, mais du coup, comment recréer et comment réinventer son monde actuel pour réinventer le monde de demain. Exactement, merci Thomas. Sarah <rire> Alors, la de Thomas euh, ah. est posé sur Twitter et Facebook. Nicolas sur Facebook on nous demande si vous êtes en France, mais si vous avez un projet d'expatriation à nouveau. Tout le monde va savoir si vous repartez. Non, <rires> <rire> non, non, non c'est une question en fait. Euh, déjà, ce qu'on disait au début. Selon les âges, les objectifs ne sont pas les mêmes. Voilà. Moi, je suis parti une première fois à 25 ans, j'étais tout seul, je faisais mmh. ma vie, c'était chouette. Maintenant, on est deux, voilà. comment on va repartir à deux C'est un une question qu'on s'est déjà posée. Mmh. On vous a proposé à un moment donné de repartir en Égypte, ma... on proposait un poste à ma compagne. Moi, j'ai dit non parce que j'aimerais que cette fois, ce soit toi qui me suive. Moi, j'ai sur les depuis 2005, j'ai habité 8 ans et demi à l'étranger. Donc, il y a une partie où je suis content en fait de redécouvrir ma culture, de redécouvrir mmh. les miens et reprendre mes racines. Donc voilà. Après, on sait très bien tous les deux que si demain on nous propose quelque chose dans un endroit qui nous tente et qui est chouette, on repartira. Voilà. Mais c'est euh, un peu particulier parce qu'à 25 ans, on m'aurait envoyé n'importe où, je vous aurais dit oui. oui. Je ne me souciais pas de ma retraite, je ne me souciais oui. pas, voilà, je partais comme ça. Aujourd'hui, on me dit, allez vous repart. Je dis euh, oui, mais euh, oui. pas n'importe comment. La réflexion est différente. La réflexion est différente, oui. Mais après, les opportunités, sont différentes aussi. aussi. <rire> La salle sur Facebook se demande euh, si vous diriez que votre retour en France a été facile Alors, euh, pour moi, oui, ça a été plus facile. Mais j'ai déjà eu une première expérience de retour, donc je savais comment j'aurais le retour. Euh, donc c'est une de ma compagne. Elle c'était sa première expérience à l'étranger. Ça a été très dur. Et celle qui tenait la maison, donc euh, enfin aux États-Unis, donc pour elle, ça a été beaucoup plus euh, difficile. Euh, mais c'est quelque chose... Oui, c'est dur, parce que vous rentrez dans votre pays et vous attendez ouais. pas. À... Voilà, vous oui. attendez à retrouver euh, vous retrouvez quelque chose euh, que vous avez connu, mais qui a évolué, donc vous ne savez pas où vous vous situez. Il faut recréer son retour, En fait, le réinventer, redécouvrir son pays, et c'est bon de reprendre ses racines, sa culture. Ouais. Voilà, Vous regrandissez, et après, peut-être que vous repartez demain, voilà, pour, pour regrandir, et, et cesser de peut-être revenir après. <rire> D'autres questions Non, pas pour le moment. Merci alors, quand on parle du retour, je pense qu'on se pose tous la question du retour et de l'indemnisation. Pour cela, j'accueille Romain Gaffé. Bonjour Catherine. Bonjour Romain. Vous travaillez à Pôle emploi de service. Tout à fait. Pôle emploi service sur la partie, justement, mobilité internationale et surtout l'indemnisation. D'accord. De la mobilité internationale. Alors, en fait, c'est un sujet qui intéresse énormément les internautes. Parce que partir, ok, mais il y a toute une logistique avec cela, et dont la logistique des droits à l'indemnisation. Tout à fait, donc là par rapport au rêve, on va apporter un peu de juridique, c'est oui. <rire> <qui rire> quand même important. Donc déjà c'est vrai que lorsqu'on souhaite travailler hors de France, donc il a savoir qu'il y a deux statuts euh, qui sont possibles. Donc déjà le premier, euh, ça va être le statut de détaché. Donc Pour faire simple, c'est-à-dire que je vais dans mon contrat de travail, j'ai un contrat de travail français, sur lequel je vais avoir une clause de mobilité. C'est-à-dire j'ai un contrat français, demain je pars au Brésil, mais en soi je garde les mêmes avantages, que ce soit pour ma protection chômage, retraite, etc. La deuxième possibilité, c'est lorsque je suis salarié expatrié. Là, c'est-à-dire que je vais signer un contrat local, soit au Brésil, donc. Hors Union européenne ou dans l'Union euh, européenne. Et c'est là que justement Pôle emploi peut intervenir. Donc, déjà, on va commencer par tout ce qui va être expatriation hors Union européenne, où là, dans quel cas justement Pôle emploi service propose euh, certaines euh, couvertures chômage. Euh, deux possibles, une qui va être, c'est-à-dire obligatoire, c'est-à-dire que demain, euh, vous souhaitez retourner euh, par exemple au Brésil. Avec Céline, euh, si l'entreprise euh, au Brésil est une filiale d'une entreprise française, cet employeur aura l'obligation de cotiser pour vous au titre de l'assurance chômage localement, c'est-à-dire que le jour où votre contrat se termine, vous êtes licencié ou fin de mission, vous revenez en France, en vous inscrivant localement auprès de votre, votre agence pour l'emploi, vous pourrez bénéficier d'allocations chômage. En dehors de ça, vous pouvez, si justement il n'y a pas de filiale, adhérez-vous à titre individuel, c'est-à-dire assurer vous même votre protection chômage. Bon, la seule différence, c'est que vous assurez également la, côté, la, la, la, la, contribution, patro, la contribution patronale. Mais au moins, vous garantissez une protection au chômage lors de votre retour. La deuxième possibilité, bah, c'est une expatriation dans l'Union européenne. Vous êtes parti aux États-Unis, mais vous êtes également parti en Roumanie. La Roumanie fait partie de l'espace économique européen. Et donc, il y a un accord communautaire qui existe justement pour harmoniser l'ensemble. Justement des règles au chômage. Donc, déjà, en complément de ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure, par rapport aux aides éventuelles, euh, une personne souhaitant partir en Allemagne, en Roumanie, au vu d'une recherche d'emploi, peut bénéficier, si elle a un reliquat de droit, bénéficier de trois mois d'allocation, au vu de sa recherche d'emploi. Cette allocation est suspendue au moment où la personne retrouve un emploi. Alors, si je peux me permettre, remarque, la personne s'en va Tout à fait. Elle recherche sur place et lui rester des droits, donc pendant trois mois, elle peut ne pas être sur place et rechercher un emploi. Tout à fait. L'idée, ce qu'elle est c'est que je suis inscrit à Pôle emploi en France, j'ai des droits et au final, j'ai un désir de mobilité mm -hmm. européenne, là, dans, dans, dans notre cas. Donc en, allant, en souhaitant aller en Allemagne, euh, je recherche un emploi, où il faut que je me rende disponible euh, localement. Ça va être la condition, ça va être de s'inscrire à la Gunter for Arbeit localement. Après, bon, il y a des échanges qui sont faits entre institutions euh, mm -hmm. publiques de l'emploi. Et c'est là que nous, on intervient. Et là, nous, on va pouvoir maintenir euh, les allocations chômage, si la personne, hein, il lui reste des droits, oui. justement, pendant trois mois. D'accord. Et inversement, vous avez trouvé un emploi en Roumanie, parfait. Les, la Roumanie faisant les, partie de l'espace économique européen, je, je peux utiliser une période d'emploi mmh. communautaire que j'utilise au vu d'une ouverture de droit française. La seule condition, c'est de retravailler à minima une journée pour pouvoir utiliser euh, justement euh, ma période d'emploi en Roumanie. D'accord. Est-ce qu'il y a des formulaires, des choses à anticiper, des choses spécifiques Tout à fait. Bon, on est sur la notion juridique. Euh, Forcément. Je ne vais pas rentrer dans les <rire> détails. Non. Euh, pour faire simple, lorsque je travaille dans un espace communautaire, ou même inversement, j'ai travaillé en France, oui. j'ai ouvert des droits, je peux demander lorsque je pars en Allemagne, j'ai retravaillé à minima une journée, demander à ce que ma période d'emploi en France soit utilisée pour une ouverture de droit en Allemagne. Donc ce document, lorsque j'ai travaillé en France, c'est la directe de la région qui, euh, qui va pouvoir être émetteur de ce formulaire. Donc ce formulaire qui s'appelle formulaire U1. Donc c'est ni plus ni moins pour faire simple un certificat de travail. Mm -hmm. Ou lorsque je souhaite euh, maintenir mes allocations vers l'Allemagne ou inversement, on peut avoir un ressortissants allemands qui souhaitent venir en France. Euh, donc là, ça va être les job centers locaux qui vont mmh. établir le formulaire la U2. Et ensuite, donc, en parallèle, il y a des échanges qui sont réalisés. Je vous épargne les, les <rire> terminologies. <rire> Donc entre Job Center afin d'assurer le, le suivi. La condition lors de l'exportation, enfin du maintien des droits pendant trois mois, c'est donc bien évidemment d'être disponible à la recherche d'un emploi, mais auprès de l'institution compétente locale. D'accord. Et donc on ne laisse pas les gens dans le doute de savoir comment ça va se passer. On les informe évidemment quand ils ont signalé leur projet de mobilité avec euh, à Pôle emploi, tout ça, on leur explique, on ne les laisse pas dans la nature euh, euh, partir ainsi. Alors tout à fait, bah, aujourd'hui, il y a l'offre de services Pôle emploi, qui, enfin l'offre de service international qui est en, en développement. Euh, aujourd'hui, il y a un, énormément d'informations qui sont réalisées également vis-à-vis -vis des conseillers, puisque en pivot, ça va être d'abord, en premier niveau, ça va être les conseillers locaux en agence. Et après, nous, on intervient après, justement, euh, sur tout ce qui va être de gestion d'allocations de, euh, chômage. Effectivement, il y a aujourd'hui sept équipes mobilité qui ont été créées pour l'offre de services de la Direction des Affaires et Relations Internationales. Et donc, il y a tout un suivi pour les, pour les personnes, pour les candidats, une fois qu'ils euh, euh, mentionnent, stipulent ce, ce souhait de, de partir. Donc, ils ont les informations en amont. Ils ont les informations en amont grâce... À aux actions que peuvent mener les conseillers, mais euh, mmh. les informations ils peuvent également les avoir auprès de leur conseiller à l'emploi lorsqu'ils euh, signalent qu'ils euh, sont prêts à aller chercher un emploi en Allemagne. Leur conseiller à l'emploi est à même de leur donner les indications euh, relatives aux différents formulaires et à la portabilité des mmh. droits mmh. en Europe, c'est le terme officiel. Et toujours l'ensemble des, des informations et des services sur le, le site pôle pole poleemploi.fr et, et sur fr, la absolument. plateforme Emploi Store il y a vraiment toutes les informations, vous êtes partenaire avec nous, donc c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut pour aider les gens dans, dans ce projet. Merci Romain. Y a-t-il des questions, Sarah Oui, Véronique sur Facebook se demande comment est calculée l'indemnisation d'une personne qui revient d'un pays de l'Union européenne avec le fameux imprimé U1 et qui retravaille quelques jours en France. Alors justement, donc la personne ayant travaillé dans, au sein de l'espace économique européen, ce document va juste permettre de déterminer, ça va être la durée d'indemnisation et sera prise en compte pour déterminer son, le taux journalier, ça va être cette reprise d'activité en France. Donc on va, en termes de durée d'allocation, on va additionner la période d'activité en France et celle réalisée en Roumanie ou dans l'espace économique européen et le taux journalier sera fonction de l'activité reprise en France. Très bien. Global sur Facebook se demande quelle est la procédure afin de geler les versements du chômage lors d'une expatriation de six mois. Alors en cas d'expatriation, c'est-à-dire je vais reprendre une activité donc si je reprends une activité, il suffit tout simplement de prévenir son conseiller Pôle emploi local en lui précisant qu'il y a une reprise d'activité. À partir de là, euh, il est à savoir que lorsqu'une ouverture de droit est réalisée, c'est un peu comme une boîte de RICO pour faire simple, il y a une date de péremption. C'est-à-dire que lorsqu'une ouverture de droit été réalisée, j'ai une date d'échéance euh, sur mon droit en cours. Donc lorsque je vais revenir, donc là en l'occurrence pour six mois, il convient c'est de demander avant son départ, c'est cette date de péremption de son droit. Et ça permet justement de planifier son retour dernière, et d'organiser son retour. Pardon. Une dernière question de Paul sur Facebook concernant l'indemnisation qui se demande comment est calculée l'allocation en France avec les revenus perçus en Grande-Bretagne. Alors justement, lorsque j'ai travaillé, euh, en travaillant en Grande-Bretagne, euh, la personne, tant qu'il n'y a pas de nouvelle activité en France, on ne peut pas lui attribuer l'allocation de retour à l'emploi. Toutefois, dès lors qu'une activité euh, expatriée est à minima durée de six mois, on peut attribuer c'est l'allocation temporaire d'attente dite expatriée en attendant une reprise d'activité française au vu de l'allocation chômage Merci. Une dernière question. Claudel sur Facebook se demande en suivant son conjoint expatrié hors de l'Europe, quels sont les impacts Alors, tout dépend si on est déjà en emploi ou pas. Euh, si on est en emploi, dans le cas d'un suivi de conjoint, euh, il, est à, il est à savoir que bah, dans, dans notre réglementation, la démission pour suivi de conjoint va être légitime. Lorsqu'on parle de euh, légitime, c'est-à-dire que par défaut, lorsque je donne ma démission, mes allocations ne peuvent pas être attribuées à l'instant T. Toutefois, justement, il y a des accords d'application qui existent pour légitimer certaines démissions. Et justement, la démission poursuivie de conjoint en fait partie. Lorsque je suis mon conjoint au vu d'une expatriation, donc là, dans le, le cas de cette question hors Union européenne, j'ai quatre ans à compter de ma démission pour me réinscrire en France pour mon ouverture de droit. Juste en complément, si je donne ma démission pour suivre mon conjoint au sein de l'Union européenne, je peux bénéficier du fameux maintien de mes allocations pendant trois mois. Et le jour où je reviens en France, une reprise de droit sera, pourra être effectuée sous réserve que la date de péremption de mon droit soit respectée. C'est vraiment très important en fait, de prévenir son conseiller à chaque étape. Tout à fait. Il faut vraiment revenir vers, vers Pôle emploi. Tout à fait. Ne pas hésiter, puisque Pôle Emploi-Service Mobilité Internationale est en lien avec les, oui. les agences, euh, ne pas hésiter, sur, enfin, dans tous les cas, ne pas hésiter à solliciter les services de Pôle Emploi. Ça fait partie de ce qu'on évoquait tout à l'heure, entre autres avec Thomas, c'est la préparation. C'est-à-dire que tout ça, il faut aussi le réfléchir en amont, poser les bonnes questions au, au bon moment, avant le, avant le départ, et aussi avant son retour, en fait. Tout à fait, je prépare mon départ, je prépare mon retour. Voilà, la préparation. Sarah la <rire> <va> <rire> Euh, l'aide à la mobilité, on nous demande s'il y a des aides à la mobilité pour partir travailler en Suède. La réponse est oui. C'est le, le, le, le programme dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle « Your first, your S job » qui est un programme porté par la, la Commission européenne et qui permet, qui est ouvert aujourd'hui aux 18-35 ans, avec un nouveau programme qui devrait arriver, qui sera ouvert aux plus de 35 ans, qui permet de bénéficier d'aide à la mobilité. Lorsqu'on va s'installer dans un autre pays, à condition qu'on ait un contrat de travail supérieur à six mois, il y a une aide pour s'installer, pour, pour emménager, et il y a également des aides à la formation linguistique, et puis des aides complémentaires éventuelles, pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance des diplômes. La, la, la seule condition, c'est la durée du contrat de travail Un contrat de travail de plus de six mois, absolument. D'accord. Sarah Bonjour Christophe, toujours, beaucoup d'internautes se demandent, quelles sont les opportunités d'emploi en Afrique francophone il y a beaucoup d'opportunités d'emploi en Afrique francophone et là encore dans tous les secteurs et on constate depuis l'année dernière une augmentation du nombre de français qui se rendent en Afrique francophone en recherche d'emploi. Beaucoup de, de, de, de secteurs sont recherchés, en particulier les secteurs de l'enseignement, les secteurs de l'ingénierie, de la recherche et du développement écologique. Thomas, ça va être en Afrique. L'enseignement. <rire> l'enseignement. Ça va sur les réseaux sociaux, quel est le meilleur permis de travail pour le Canada je pense qu'il n'y a pas de meilleur permis. Euh, si on est éligible à un permis vacances-travail, c'est certainement le plus populaire. Euh, pour rappel, euh, ce cas dans les accords de mobilité des jeunes, France-Canada, euh, c'est le plus gros programme. Le Canada a des ententes avec 33 pays, mais la France remporte euh, en termes de nombre, euh, et de qualité bien sûr, mais bien de sûr. nombre, 14 000 places par année, euh, dont à peu près la moitié des permis ouverts vacances-travail. C'est la formule la plus souple. Euh, il suffit d'avoir assez d'argent pour euh, subvenir à ses besoins pendant trois mois, donc euh, à peu près euh, un peu moins de 2 000 euros euh, et puis avoir un passeport, être dans les, les conditions d'âge et euh, si on, on réussit à avoir une place, mm -hmm. parce qu'il y a énormément de demandes, mais tout le monde a sa chance, euh, c'est la formule la plus populaire. Il y a un nouveau programme qui s'appelle mobilité francophone, euh, qui s'applique donc sans critère d'âge, sans critère de nationalité, mais qui inclut bien sûr les Français. Euh, et là, il faut avoir une offre d'emploi dans un poste de gestion, supervision euh, ou les métiers, euh, ou euh, un poste professionnel, donc un poste qualifié au Canada, mais en dehors du Québec. Et là, l'employeur n'est pas embêté par la démarche de justifier pourquoi il fait appel à une main-d'œuvre étrangère. Euh, c'est pour encourager justement la mobilité de francophones, faire venir plus de francophones au Canada. Dans les communautés, où le français est bien présent, mais en situation minoritaire. On veut garder notre poids démographique, on veut garder le caractère bilingue du Canada. Et donc, c'est un permis qui est très, très intéressant pour les français. Merci Louis. Une question de Giovanni sur Twitter qui se demande s'il faut être toujours diplômé pour partir travailler à l'étranger. Non. Non, non, non. c'est clair. De la même façon qu'il <rire> n'y a Jean pas de limite d'âge et que la mobilité est ouverte à, à tous les âges, il n'y a pas de, de, de condition de diplôme pour partir travailler à l'étranger. Il y a une question de compétence, une question d'envie, une question de préparation, une question de capacité à, à s'adapter mm -hmm. au, au nouvel environnement culturel dans lequel on va, on, on va se retrouver, mais il n'y a pas de question de diplôme. Bien sûr que on recherche des gens qualifiés, mais on recherche aussi des gens non diplômés, ce qui ne veut pas dire non qualifiés. D'accord. Une question d'actualité qui euh, naît nouveau sur Facebook. Avec le Brexit, les conditions d'expatriation en Grande-Bretagne vont-elles changer Non, pour l'instant. Pas pour l'instant. <rire> le le, le Royaume-Uni n'a pas encore activé les différentes mmh. procédures prévues par, par le, les traités de l'Union. Donc, pour l'instant, la mobilité vers le Royaume-Uni reste possible, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Mais encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit au tout début, le Royaume-Uni est une destination très prisée par, par nos compatriotes, ça n'est pas forcément la destination la plus la plus intéressante en termes d'insertion et d'emploi. Euh, et puis, euh, encore une fois, le Royaume-Uni, ce n'est pas non plus que Londres, et on voit beaucoup de, de jeunes, en particulier français, qui vont partir euh, à Londres et qui vont s'imaginer qu'ils vont trouver du travail tout de suite. C'est parfois le cas. Et puis, qui vont reprendre le train deux jours après, euh, parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement, parce que la vie est très chère euh, au Royaume-Uni, parce que les conditions d'emploi sont ce qu'elles sont, et qu'il existe euh, un droit du travail qui est... Euh, euh, très flexible, très très flexible, qu'il euh, existe les contrats zéro heure, qu'on peut effectivement avoir un contrat de travail et pour autant pas de salaire et pas d'emploi. Et donc il euh, y a des gens qui reviennent du Royaume-Uni et qui finalement sont déçus de leur expérience de mobilité. Euh, le Royaume-Uni reste ouvert pour l'instant, y compris euh, après le Brexit. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément la destination la plus, euh, <rire> la plus intéressante aujourd'hui en termes d'emploi. D'accord. Une question de Bubu19 qui se demande s'il y a des agences Pôle emploi dans tous les pays à l'étranger. Alors, des agences Pôle emploi, non. Il y a des services publics de l'emploi. Alexandra fait partie de la Bundesagentur für Arbeit, qui est le Pôle emploi allemand, de la même façon que le Pôle emploi et la Bundesagentur für Arbeit française. Et il y a les Job center Plus euh, au Royaume-Uni, euh, les services publics de l'emploi en Espagne, en Italie, et puis euh, il y a au niveau européen, l'Union des services publics de l'emploi, qui est euh, européenne... Euh, EURES, ouais, EURES. EURES, EURES, EURES qui, est, qui est European Employment Services, qui est de, l'Union des services publics de l'emploi et qui a un portail qui permet de voir l'ensemble des offres d'emploi disponibles au niveau de l'Union européenne. Et qui offre aussi des contacts, on est tous en contact dans les pays oui. avec nos collègues des autres pays et c'est un avantage de toute façon. Oui c'est vraiment un, un travail, c'est un, enfin, un réseau. C'est un réseau voilà, voilà, qui un vient réseau. compléter la libre circulation, voilà. et qui vient faire de la libre circulation une véritable opportunité dans le oui. cadre de la lutte le chantier. Donc les personnes, les candidats à la mobilité, quoi qu'il arrive, il y a un réseau pour les aider, il y a des partenaires mobilisés voilà, et pour l'emploi qui reste à disposition. Absolument. Avec des outils en ligne, des gens qui peuvent renseigner, qui peuvent orienter, conseiller. Absolument. Des Sarah Une question pour Thomas. Loïc sur Twitter demande si vous expliquez le statut des ah. Alors, les veilleuses, c'est euh, les volontariats internationaux à l'entreprise. C'est pas un statut, c'est un cadre. Hein. C'est un cadre, oui, oui, tout à fait. C'est un cadre, donc c'est le volontariat international à C'est un contrat qui va entre, je crois, entre six mois et deux ans. Non, c'est déjà longtemps. Hein. Donc, euh, c'est donc pour les moins de 28 ans, où 28 ans évolue, il ne faut pas avoir plus de 28 ans. On est jeunes moins longtemps. Ah, c'est voilà. une spécificité française. Et ça permet, euh, donc avant il, servait, il existait le service militaire, il y avait la coopération d'entreprises. Donc au lieu de faire son service militaire, vous pouvez travailler dans une entreprise française à l'étranger. Ça a été maintenu, du coup ce système, c'est le système des VIE. Et moi je vous conseille de le faire parce que ça ne coûte pas cher aux entreprises, donc vous pouvez leur proposer, par exemple, de transformer un stage à l'étranger mmh. en VIE. C'est une première expérience qui est intéressante pour vous. Vous payez pas d'impôt, l'entreprise paye pas d'impôt, donc c'est intéressant pour tout le monde, et c'est une ouverture, enfin une première ouverture vers l'international, qui est très intéressante et sans risque pour tout le monde. Si je peux mentionner pour le Canada, euh, on a travaillé avec Business France qui gère les, les VIE, euh, et il y a un quota réservé, il y a 500 places par année pour les VIE au Canada. Et, et, et je vais compléter en disant que 92% des personnes qui bénéficient d'un VIE retrouvent un emploi soit dès leur retour, soit sur le, dans, dans le pays d'accueil. Et on est en train d'essayer de développer les VIE pour l'Allemagne en particulier, puisqu'on a 900 places de VIE en Allemagne. On a travaillé avec Business France là-dessus. Et qui a un véritable intérêt pour effectivement pour les jeunes de, de, de 28 ans maximum de bénéficier du VIE. Maintenant, on est plutôt sur des places, alors pour le coup, qualifiées, diplômées, dans le cas des VIE. Le standard va exploser. L'Allemagne, là c'est l'Allemagne, hein. il y a... très, très bien. Demain, ça va sonner, mail et tout. Hein. Alors, toujours sur les réseaux sociaux, une question de Thomas, toujours pour Thomas, en Roumain. quel nom tas début Alors, au début, donc, pas le roumain, <rire> non, au début, donc c'est un pays qui est très francophone et francophile, donc euh, français et anglais, voilà, et sachant qu'ils avaient la télé qui était en langue originale. Et après, donc, euh, au fur et à mesure, je me suis mis au Roumain. Alors, j'ai un Roumain euh, qui est... Euh, ma grammaire n'est pas très correcte, mais on se comprenait. <rire> C'est l'essentiel. Euh, Thomas, une dernière petite question. Euh, Est-ce facile de s'adapter dans un autre pays C'est Tonio 83 qui nous pose cette question sur Facebook. Euh, moi, je répondrai que oui, mais après, ça dépend quel est votre projet, quelle est votre envie, pourquoi vous êtes venu là donc comment tenir son projet, comment, alors, euh, les États-Unis sont complètement différents de la Roumanie, donc j'ai vécu, mais euh, moi, que, en, aux États-Unis, l'une des premières choses, c'est complètement idiot, j'ai envie de visiter un Walmart, pour à quoi ressemble un Walmart, j'en <rire> ouais, ai parler, et c'est oui, parce que vous avez cet attrait, euh, vous, vous aimez l'étranger, vous avez cet attrait, donc il y a quelque chose qui vous plaît, donc oui, vous adaptez. Si vous partez pour des mauvaises raisons, non, vous adapterez pas et vous rentrerez. C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, je suis partie, et Alexandra le disait, je suis parti je ne suis pas partie pour fuir, je suis parti pour faire quelque chose. Ouais, D'accord, il y a un projet. Voilà. Par exemple, pour aller d'Allemagne, une qualité de vie qui est extraordinaire, une culture extraordinaire, c'est un pays qui est génial. Donc, c'est pourquoi on va y aller, qu'est-ce qu'on va aller faire mm -hmm. Moi, je sais que je n'irai pas, par exemple, euh, l'Afrique noire ne m'attire pas. Je sais que l'Asie ne m'attire pas non plus. Donc, c'est deux endroits où non, je n'irai pas. Oui. Voilà. Après, les autres pays, euh, j'adorerais y aller. Ouais. <rire> C'est encore une question de préparation, je pense. Si bien on sûr. est bien préparé, on s'adapte forcément plus facilement. Bon, je pense que c'est la même chose si on déménage d même dans son pays. Si on va dans une la ville, on n'a pas de connaissances et c'est exactement pareil quand on part à l'étranger. Au début, on, on est plus ou moins seul, mais euh, ben, on, on, se, on se fait sa vie là-bas et euh, c'est une bonne expérience de toute façon. Et, et je pense qu'au-delà des destinations, il faut se poser la question de où, où est-ce que je suis attendu, où, où mes compétences sont recherchées. Oui. Oui. Et. Après, on va commencer à travailler sur effectivement la cible pays sur laquelle, alors laquelle on est là. Sarah, il vous reste quelques minutes pour poser vos questions <coughs> via les Twitter, HLM. Et nous avons une question le de Wally qui se demande, euh, avoir travaillé à l'étranger, donne-t-il un avantage au retour en France C'est ça qui est important à, à préparer, je pense. C'est euh, la façon dont on va valoriser son expérience à l'étranger, la façon dont on va montrer qu'avoir osé partir mmh. apporte une vraie plus-value à l'employeur qui va vous recruter. Ça fait partie des choses auxquelles il faut vraiment penser. Je pense que quand on prépare son retour, c'est comment on valorise ça, comment on montre que le fait d'être parti à l'étranger, ça a donné quelque chose de plus dans les compétences qu'on qu est prêt à apporter à l'employeur. Moi, je pense que surtout de vous rentrer, donc les personnes vont dire. Voilà, vous êtes en décalé par rapport à la France, par rapport à tout ce qui est... Euh, voilà, vous vous dites, mais je me suis adapté à l'étranger. J'ai vu d'autres choses, j'ai ouvert euh, plein de portes. Donc vous voyez qu'en France, en rentrant, je ne vais pas ouvrir les mêmes portes. Enfin, je vais pas ouvrir d'autres portes, je ne vais mmh. pas découvrir d'autres choses. Donc à un moment donné, c'est aussi, vous, allez vous dire, bon, mais cette personne ne me fait pas confiance, tant pis, c'est pas grave. Je voilà. vais se vendre mmh. mes points forts, mes compétences et mes qualités à quelqu'un d'autre. BTD nous demande sur Facebook euh, s'il y a des opportunités pour travailler en Norvège et quelles sont les principales barrières à part la langue la, la langue est une barrière. Euh, le, le norvégien n'est pas pratiqué par, par beaucoup de compatriotes. Pour autant, euh, on peut commencer à travailler en anglais. C'est un pays qui a des besoins en main d'œuvre aujourd'hui euh, très importants. Euh, et donc voilà, c'est un pays, alors il n'est pas directement... Euh, Directement en partie de l'Union européenne, pour autant il y a des besoins en main-d'œuvre et sur le portail EURES il y a des offres d'emploi pour la Norvège. Vous pouvez aussi contacter à la fois l'équipe de Pôle emploi qui est spécialisée sur les pays du nord de l'Europe, mais également des collègues EURES norvégiens et regarder les offres d'emploi et leurs besoins en recrutement. Et je crois que, encore une fois, le principal obstacle ça va être la langue, mais qui s'apprend et on peut commencer en anglais en Norvège. D'accord, et les cours en ligne sur Emploi Store permettent justement. D'apprendre de, de, de, de, de nouvelles langues. langue. Voilà, exemple. voilà, exactement. Bientôt un simulateur d'entretien. Bientôt formidable. un simulateur d'entretien, sans doute à la fin de l'année 2016, qui va permettre de s'entraîner à passer des entretiens en Allemagne et dans des conditions d'embauche des Allemands, mais également en anglais et dans les conditions d'embauche Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Asie. Et avec les questions qui peuvent être posées par les employeurs allemands, qui peuvent être posées par les employeurs américains ou asiatiques. C'est sûr, le standard c'est pour demain. <rire> Sarah Toujours en termes d'opportunité, Céline sur Facebook se demande, autre que les pays riches des proches, qu'en est-il des pays les plus éloignés ou émergents, par exemple en Amérique du Sud On a beaucoup pensé, on a travaillé avant de, de, de, de définir des zones où il y avait un besoin en main-d'œuvre un besoin en compétences, on imaginait très rapidement que les pays d'Amérique latine, en particulier le Brésil, allaient ressortir. On voit bien qu'il y a une crise qui, qui a lieu actuellement et ce ne sont pas les pays qui recrutent mmh. directement. Pour autant, il y a des besoins en main-d'œuvre au Brésil, en Argentine, au Mexique, mais qui ne sont pas aussi évidentes que ce qui peut apparaître en Norvège ou en Afrique francophone. Sarah, une dernière question Oui, alors je remercie nos internautes qui ont été nombreux à nous poser beaucoup de questions sur Facebook et Twitter. La dernière question concerne l'ensemble de nos invités, puisque Nicolas nous demande sur Twitter, je le souhaite me lancer, je me demande quelle est la première étape à réaliser pour mon état à l'étranger. La première étape, c'est quelles sont les compétences que je peux offrir et où est-ce qu'elles sont recherchées. D'accord. Bien se préparer, hein, réfléchir, pourquoi est-ce que je veux partir aussi, je pense que c'est important. et euh, Voilà, voir bah, pour nous. Peut-être apprendre un petit peu l'allemand si on veut. <rire> D'accord. Louise Pratiquer l'anglais, euh, faire des recherches aussi euh, sur les compétences recherchées, mais se mettre à la place de l'employeur dans mm -hmm. l'autre pays. Revoir son CV, euh, voir s'il y a des choses qui sont claires, qui sont lisées pour quelqu'un qui ne connaît pas son école, qui ne connaît mm -hmm. pas son employeur. Euh, donc, se mettre à la place de l'autre, je pense que c'est vraiment la clé. Merci. Romain après je rejoins un peu déjà ce qui avait été dit, donc mmh. c'est surtout c'est pourquoi je veux partir, ce qu'on n'y va pas du jour au lendemain avec son sac à dos. Parce que sinon, comme si demain je souhaite aller à Londres, je vais revenir aussi rapidement. Le jour après Donc voilà, non, vraiment c'est l'idée c'est de bien préparer son, son départ. C'est vraiment pourquoi j'y vais, euh, qu'est-ce que je peux apporter, et surtout moi qu'est-ce que je peux en tirer. C'est vraiment l'objectif euh, vraiment de cette d'une de mobilité ou euh, d'une expatriation. Merci Sarah. Moi, j'ai une dernière question pour Thomas. Thomas, si vous aviez un seul conseil à donner aux internautes qui sont intéressés par une mobilité à l'international Alors moi, je dirais, j'aurais deux conseils en fait. Ah. C'est préparer vraiment son projet et c'est voir où est-ce que je peux me vendre, comment je peux me vendre. Merci, merci Thomas. Merci, merci à tous nos invités pour la qualité de nos échanges. C'était un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci aux internautes, merci à l'ensemble des équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette webconférence. J'espère que nous avons répondu à la majorité de vos questions. Pôle emploi et ses partenaires restent mobilisés à vos côtés. Si vous avez un projet de mobilité, n'hésitez pas à en faire part à votre conseiller. Nous vous donnons rendez-vous dès le 13 octobre pour la prochaine webconférence qui se tiendra donc à 11h. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions. Je vous donne le thème « Décrocher un job autrement ». Merci, merci à tous nos invités, merci à tous et belle fin de journée à tous. Au revoir.